J'ai parlé, on dit, le général parle mal. J'ai parlé, on dit, le général est jaloux. Je vous ai dit, je vous ai dit, appelez-moi le prophète. Depuis que Tiesco, le sultan, est rentré dans la vie de ma petite sœur, Lolo Beauté, que j'aime tant. Je vous ai dit, ce n'est plus la même petite sœur. La petite sœur décide d'aller s'épiler à la cire. La brûlure de la scie, le petit maillot, le petit, la petite de est tombée. Pim! On dit que tout est dehors. Ah On m'amène des messages matin, dit oh, depuis ce matin, général, tu vois même, même tous mes ennemis m'amènent des photos. Général, il paraît que le tout de ta soeur est dehors, le tout noir. Bon, les gars, moi il y a une question à poser. Là, la scie est en défense de Lolo. On dit oh les macos, y avait une fille une vilaine petite fille camerounaise qui fait soin des vidéos là. Bonjour les amis, il y a même lui sa vidéo tout à l'heure. Il a dit les macosso vous êtes décevants. C'est ta maman qui est décevante. C'est ta grande mère qui est décevante. Quand moi j'ai fait mes bêtises C'est macosso Camille qui a fait sa bêtise. Sinon le botin a commis son erreur c'est macosso Louis qui a commis son erreur. les C'est ton papa ta famille toute ton ta mère continue de famille là c'est eux qui sont décevants. Mais moi dans vos bêtises et autres Donc, actuellement, c'est gâté Actuellement, qui a la page Quand tu tapes Lolo Beauté Voilà, ben Je te connais je te... bon, te connais, je te connais Je te connais, je te connais Ton mouvement Tiesco là, ça de Parce qu'on a vu Tiesco, on de tuer avec les filles C'est un petit Quand quelqu'un animé d'un esprit de sorcellerie Il ne peut jamais changer Tu as fait rentrer quelqu'un dans ta vie Voilà maintenant que les problèmes arrivent de tout part mais le mouvement qu'il y a vu là, à faire des à la scie, là, Lolo, moi, je te connais. Toi, tu ne peux jamais faire direct dans ton intimité. Tiens, go -go. tu veux nous distraire pour notre esprit, quest si ce qu'on peut nous ramener sur si toi. Non, il faut venir nous expliquer. Puis, tu as fait d'abord vidéo, non, je colle mon image à toi. C'est comment, payser, mariage à ses camp Moi, c'est ce que j'attends. Les petites distractions. oh non, la a vu tout de très. Toutes les femmes ont pétou tout et on les moumougou matin midi soir. Moi, je ne suis pas dans ces détails-là. Voilà, parce que paye tout là, tous les jours, les gens vont regarder le film porno pour voir Pétou. Pétou et Pétou. On va paye du matin pour soir. Donc, les petites distractions à deux balles, ne sais pas. Il y a un savoir, Lolo. Le mariage, là, c'est quand Moi, ils ont un savoir. Mais là, il fallait que tu as fait esprit. Pour moi, il y a regardé, là, je, il y a mis ça en ralentis, ici, le père. Là. Tu as laissé tomber ta serviette esprit. Oui parce que tu veux que les gens parlent. Et comme tu as mis la scie, tu savais très bien que les gens allaient dire « Oh, le pointeur noir !» Et tu es revenu, faire dire, tu as mis maintenant la scie pour faire bouche des gens. Penseur, ta marma, il ne prendra pas cette fois-ci. Je te dis ça droit dans les yeux. Les gars, partagez cette vidéo au maximum. Ta marma, il ne prendra pas cette fois-ci. Mouvement de tiers où Il était prévenu, hein On ne pleut pas. Il est interdit de pleurer. Parce que si on pleure c'est grave. Là-même, c'est gâté. Où est Tiesco La love story est devenue quoi Hein C'est devenu Goume Story Il quand tu danses maintenant, t'es épilé, t'es épilé par rapport avoir... à qui On s'épille par rapport son chéri Mais le gars, il est dans la main de bon, qui t'es pilé pour donner à qui Mais il faut te calmer, hein Faut te calmer Mais en même temps, j'aimerais dire à ceux qui m'envoient des vidéos Oui, il paraît que le petit de ta soeur a été monté au dehors et hey, Ma petite soeur, c'est une fille qui est d'abord, qui est une jolie fille voilà, Les gens parlé. oh lolo, gueulon, lolo, gueulon, tous ceux qui nous vu en face, ils ont confirmé le coach. Ils sont quittés en dit oh non, c'est parce qu'elle met les filtres qu'on voit qu'elle est claire, elle est passée sur tous les plateaux télé, elle a confirmé son teint. Mais là, vous dites, ça, c'est maintenant que ah, vous venez. Ah, d'accord. Allez vous-même faire, épilation à la cire. Et puis on va venir voir la couleur de ce PC maintenant lolo, il y a te parlé, il y a te une question. Ça, maintenant, c'est le grand frère qui parle à sa petite soeur. Est-ce que c'est tout, on monte sur les réseaux sociaux? mais quand c'est moi là, tu m'as maintenant ta caméra oh toi tu es grand, tu es un homme de Dieu tu n'es pas ça, il ne fallait pas parler de moi t'as vu là, Et vu là, faire vidéo tu parles de ton grand homme comme si c'était ton petit, ouais non elle est dit, faut pas parler du Daishi, Elle pipe de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure. Un ange il a tapé la serviette comme pas le prêteur sorti au-dessus. Là, ils sont des frères vidéo. Ils sont en T'as dit, est mal fait. Le jeu de voilà la de magoso, Son petit Bangalé, au dit, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. J'ai l'impression que Facebook nous rendre tous fous. On veut tout monter. Il y a ce tout, on monte. Fais attention, ma petite soeur. Fais attention. Voilà, parce que finalement, après ça sert à quoi Ça sert maintenant d'un muguli mougouli, on a fait de mougou, et puis on se filme, on est sous la couette pour montrer quoi à qui Tu dois quoi à qui Tu, as, tu veux impressionner qui ou quoi C'est ta vie. Tu tentes, tes puis le bon, c'est vrai, tu as voulu donner un lancement pour dire les femmes soyez propres et hautes. Oui, mais ma chérie, coco, voilà, maintenant, la chérie est tombée. Voilà, maintenant, la elle est tombée. Le petit bain, il est tombé. Voilà voilà ah, puis voilà maintenant vont voilà maintenant voilà des vidéos Parce qu'ils pensent qu'ils wait, wait, vidéos et puis wait, wait, wait, wait, wait, vidéos non wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, a cinq enfants wait, wait, wait, wait, tu wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, ton corps est frais, ton...", comme tu es bipolaire, tantôt tu changes après tes anciens démons, encore reviennent de haute. Pardon, pardon, pardon, pardon. En femme là, il y a ce qu'on appelle la solidarité un peu. Parce que le corps, le sexe d'une femme est sacré. T'as soeur est allée faire quelque chose, peut-être c'est tombé, quelque chose est tombé. Oh, même toi, prends ça comme un sujet de moquerie. On hein, se moquer de moi. Moi, c'est comme si on monte mes testicules dehors et puis on se moque de moi, rien. Ah, celui qui doit se moquer de moi, c'est celui qui lave ses testicules. Voilà. À bon entendeur, les gars. Salut. Lolo. Mm -hmm. Ouais, c'est -ce Le mariage à ses ans. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Puis tu m'as tout montré. La love story sur les Champs-Élysées. Bisous par-ci, bisous par-là. On est dans piscine. faut venir nous faire le bilan. À bon entendeur. Salut.